Good morning à l'Eden. Je aujourd'hui David Edvora Bat Esther Noir, et Rachel Pearl Bat Rivka. cette idée du prochain minutes éternel. Nous étions assez que tout votre père K'zain m'shtachet ayu ba mu'min. bevet Avia. נכנסה לרשות הבעל, הבעל צריך להעביר ראייה שעד שלא נתרסה היו במומין אלו, והיה מקחו מכחתאות. דברי רבים הרבה חכמים אומרים, במי דברים אמורים במומין שבסתר, אבל במומין שבגלוי אינו יכול לטעון. ואם יש מרחץ באותה עיר, אף מומין שבסתר אינו יכול לטעון מפני שהוא בודקה בי כהובותיו. בואו קוטינו à parler des défauts, des moumines, un moum, un moum c'est un défaut. D'accord? Avec c'est à présent un mari qui a, qui a marié sa femme en insistant bien qu'elle n'ait pas de défaut. D'accord? On a expliqué dans la méchante précédente, c'est quoi les défauts? C'est tous les défauts qui est invalide dans les cohenimes, qu'un coin à cause de ça, il peut pas travailler au Betamigdash. But Amigdash a la splendeur. Un coin qui a un défaut physique important il ne peut plus servir au Batamigdash, parce que ça fait, ça fait défaut, vous imaginez, vous allez voir la garde royale et vous, vous en trouvez avec une tête, euh, d'accord, le pauvre, ouais, on se moque de personne, bien évidemment, chacun est il et, et euh, mais malgré tout, pour faire la garde royale, la splendeur du Batamigdash par exemple, eh bien, il n'est pas question qu'il y ait quelqu'un qui ait des défauts physiques importants, et donc il, vient, il devient invalidé pour le Batamigdash. C'est les mêmes défauts qui invalident aussi pour une femme, et on avait même vu aussi, dans, dans, on avait évoqué quelques cas du du, du Nora, de, de choses aussi qui peuvent aussi encore invalider chez la femme. Maintenant, la Mishnah continue. Mishnah maintenant en me parlant de Ayuba Mumin. Elle, on a découvert qu'en fait, il a marié, il a fiancé, on va parler, je vous explique d'abord à l'oral comme ça, après qu'on ça ira plus vite, on a déjà expliqué qu'il y a deux périodes. Il y a la période fiançaille kidushin, et la période in D'accord Là, on parle maintenant, selon le cas, si on découvre qu'elle avait, qu avait un défaut quand elle était fiancée, alors le mari, il ne devra même pas la... il aura même pas besoin de la divorcer. Il s'avère qu'en fait, je, je t'ai acquis avec une condition, la condition n'est pas tenue, tu te retrouves, je n'ai pas besoin de, de, de te libérer, de te donner un guette. Mais si toutefois, il s'est marié avec elle, alors selon le cas, il devra ensuite lui donner un guette, mais sans lui donner l'actuba. C'est ce qu'on avait évoqué dans le Mishnah. Maintenant, on va s'intéresser à savoir... Lorsque l'on découvre le défaut et qui y a en fait un quiproquo, elle, elle prétend que ce défaut il vient de naître, elle lui dit « Eh, mais je t'ai marié, mais on avait posé condition qu'il n'y avait pas de défaut, t'as un poireau de, de, de, de 5 cm de diamètre sur le, sur le dos avec plein de poils, c'est un défaut, je te divorce sans tout va. Et là, la femme lui dit hein? « Un défaut 5 cm des poils C'est pas moi, j'ai jamais eu ça. » Il Et maintenant la femme elle prétend que ça vient de naître, et lui, il dit, mais non, ça fait, tu tu, tu es essayé de me mentir, tu as es de me vendre un, un mauvais produit. Donc du coup, il y a maintenant un vicoach, il y a, un, il y a maintenant un quiproquo. Elle, elle prétend que ça vient de naître. et lui dit que c'était là depuis le début. À qui d'apporter la preuve Là, c'est une question de prochaine mishpat très forte. Le mari, il dit, écoute-moi, pour le moment, c'est moi qui détiens l'argent. Tu prétends que ce défaut, il, est, il vient de naître. À toi de prouver un me de à la varaya, ça doit toi d'apporter ta preuve. Elle, elle lui dit, mais non, moi j'ai une chazaka, reskatagouf. Moi, lorsque je suis né, je suis né sans poireau, parce que tous les bébés, ils naissent sans des poireaux. Sans poireau. Le poireau, il est venu plus tard. Donc j'avais ma cheskatagouf, mon corps qui était pour le moment soupçonné, prétendu être propre, et qu'après, il a un problème. Le problème, il vient de naître. Il n'était pas là depuis le début. On a une confrontation de chazakot, là. Un qui vient avec reskatagouf, l'autre qui vient avec la cheskat mamon. Qu'est-ce qu'on fait C'est sur ça que la Mishnah, vient et nous dit comme ça, écoute, on va apporter une solution. C'est vrai qu'il y a une cheskatagouf. Mais par rapport à la tu as aussi une autre règle qui te dit kan Kanaya. Là ça touche à un très vaste sujet et des livres entiers qui ont été rédigés pour résoudre les problèmes de Khazakot. Oui, Chazaka, c'est on, on prétend, Donc, de manière générale, lorsqu'on doit un hein, il doit trancher une alakha, que ce soit en prochaine Mishpat, que ce soit dans Yoridea, dans, dans toutes sortes de Isouvetter et tout ça, on s'intéresse à savoir d'abord qu'est-ce que les choses disent, qu'est-ce qu'elles prétendent, comment, comment on les présume jusqu'à preuve du contraire. C'est important de savoir d'où tu viens pour savoir où tu veux aller. Pour le moment, qu'est-ce qu'il y a L'argent, il est chez toi. Pour le moment, une femme, elle n'était pas censée avoir des défauts, et donc s'il y a des défauts, c'est que ça vient de se passer. Comment on tranche tout ça Et sur ça, là maintenant, alors là maintenant, on a, on a des confrontations. Tu me dis que tu l'as, tu... c'est sûr qu'un poireau de 5 cm, il n'est pas né en une nuit, ça fait au moins 5 jours, ça fait au moins 2 mois que ça prenne, ça fait probablement finalement 2 ans. ne bon, sait pas définir quand, mais c'est que ça vient pas de commencer. Donc du coup, on se retrouve avec une force qui te dit ça a, toujours été, ça a toujours été propre, ça vient d'arriver. L'autre force qui te dit « Mais non, si c'est maintenant, c'est sûr que ça a commencé plus en arrière. » Donc en fait, comment est-ce qu'on fait pour quel poids on donne à toutes ces forces-là Alors sur ça, on va avoir une grande règle qui va nous sortir dans la Mishnah. « Ayouba moumine Si, elle a, on a découvert qu'elle avait des défauts, ça fait déjà 5 mois qu'elle est fiancée, mais un jour, il y a la mère du Hattan qui vient qui lui dit « Tu sais, moi j'étais avec, euh, avec ta fiancée, là au père public, et j'ai vu qu'elle a... Hein, » Elle a 5 cm de, de poireau sur le dos. Voilà. Oh là. Donc maintenant, euh, elle, elle fait, bien sûr, on va, va l'amener au beddine, on va amener les, les femmes des rabanimes, j'imagine, qui vont aller voir son dos, qui vont voir qu'effectivement, il y a un vrai problème. C'est un défaut. Mais elle, elle prétend que ça vient d'arriver. Qu'est-ce qu'on fait Donc, si Veoda ve et vetavi aviatan, qu'elle en est encore dans la maison de son père, ha'av la au père, c'est au père de rapporter la preuve. Chez Michinita Rsa, que c'est depuis qu'elle a été fiancée, Noldoba Momina Lalo, que c'est depuis qu'elle a été fiancée que, le, que ses défauts viennent d'arriver, Benistarfa Sadeo, et que son champ a été inondé. En deux mots, le père il va lui dire, euh, pour le moment, c'est le mari qui est cru. Puisqu'elle est dans la maison du père, on a une règle va me dire, Kan Nimsa, Kan Haya. Si je le trouve quand c'est chez toi, quand elle est sous ta tutelle encore pour le moment, je l'ai peut-être acquise, mais elle vit encore chez toi beau-papa, ou moche-papa, eh bien, elle vit chez toi, c'est à toi de prouver que ça vient d'arriver, parce que pour le moment, si je le trouve chez toi, c'est que c'était chez toi depuis le début. Maintenant, par contre, si le mari, il a déjà marié à la femme, et maintenant, les vivent pudiques, ils ne se promènent pas euh, dénudés dans leur maison, mais qu'après cinq mois de mariage, sa mère, du, du ratan, qui vient, qui vient dire à son fils, tu sais, ta femme, elle a un sale poireau sur le dos, il lui dit, j'ai jamais fait attention, nous, la lumière éteinte, pour mon prochain, on vit comme il faut. On ne se, se voit pas nu. Donc du coup, maintenant, et du coup, il va truc, du coup, c'est quelque chose qui le répugne. Il va l'obédine, il va dire, en fait, ma femme, elle a un elle me l'avait caché, j'avais bien posé la combinaison, je veux la divorcer, je peux plus supporter avec elle, ça m'écœure. Et je veux pas lui donner la clouba. Et la femme a dit, mais quand je me suis marié, j'avais pas ça, ça vient de me poser. Ça m'a poussé dans mes trois derniers mois. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait à qui de prouver Cette fois-ci. Alors là, nirnesa Bal, elle est déjà rentrée dans la maison du mari. Abal tsarik la viraya, C'est au mari de prouver, d'apporter une preuve. Che ad shalonitarsa, que depuis, que c'est avant qu'elle a été fiancée, ayuba moumin elou, que ses défauts étaient là depuis même avant qu'elle ait été fiancée. Là, il y a un micro, haute, et qu'il a en fait acquis une femme avec erreur, avec, euh, ils l'ont trompé au moment du, du mariage, du fiançaille. Voilà deux mots, en deux mots. C'est très simple. Lorsqu'on trouve les défauts dans la maison du père, c'est au père de prouver qu'ils n'étaient pas là hein, au moment du fiançailles, que ça vient d'arriver. Si on trouve les défauts, on les découvre dans la maison, quand on est déjà dans la maison du mari, et que c'est possible qu'ils viennent de naître quand ils étaient chez le mari, alors c'est au mari de prouver qu'ils étaient là depuis en réalité, depuis avant les fiançailles, et qu'ils nous ont vendu une vente défectueuse. D'accord Divrei Rabbi Meir, telle est la vie de Rabbi et sur ça, je crois qu'il n'y a même pas de marloquet d'ailleurs, parce que Khachamim vient de dire autre chose. Exactement comme ce qu'il dit de Tosasubtov. Vachachami il rapporte un autre élément important. Attention. Bamedvarim amorim. de quoi on parle De quel type de défaut on parle Behemoumine chez Basseter, qu'on parle de défauts qui sont cachés, comme on a dit, qu'ils sont sur le dos, qui sont sur des parties plus cachées du corps. Avalbehemoumine chez Il mais des défauts qui sont en pleine face, ou bien qui sont une main. Eh, j'avais pas vu qu'elle n'avait pas de main. T'as pas vu qu'elle n'avait pas de main, j'ai pas compris quand même. Même si tu lui sers pas la main, c'est quelque chose qui se voit. D'accord Eh bien, un noyau il ne peut pas prétendre quoi que ce soit. Tu ne peux pas me dire, Ah, hey, je me suis marié avec une femme, en fait, j'ai réalisé qu'elle n'avait pas de main. Et qu'en en fait, euh, elle est née sans main. Et quoi Tu as passé 4 mois de fiançailles, tu l'as rencontrée dans toutes sortes d'occasions, elle a eu l'occasion de partir à un café, quoi. Sans ça, tu n'as jamais pu voir qu'elle n'avait pas de main. Et tu ne comprends pas qui C'est sûr que tu l'as vu. D'accord Donc, si tu l'as vu, ça signifie que ça va avec qui belle Il a bien réfléchi au problème et a accepté. Et finalement, maintenant, tu nous racontes des histoires que finalement, après coup, ce que tu n'es pas capable d'assumer, ben, c'est ton problème à toi, d'accord. On est déjà responsable. Tu vois, tu conclus, t'assumes. assumes. Miechmer, Hatz, maintenant, nouveau sujet important. Si toutefois il y a un bain public dans la ville, à l'époque où tout le monde partait au même bain public, il n'y avait pas 50 bains publics, il y avait dans, le, dans la, le petit, la petite contrée là-bas, il y avait un bain public où les femmes allaient là-bas. Donc si un même si c'est un défaut qui est caché, il ne pourra pas le prétendre. Pourquoi Parce que c'est sûr qu'il est parti vérifier avec ses proches parents, il a envoyé sa mère, il envoyait sa soeur pour vérifier qu'elle n'allait qu pas avoir une femme avec, un, avec toutes sortes de, de défauts sur, sur les, même dans les parties plus ou moins cachées. D'accord Donc il ne pourra plus prétendre avec vous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de ça